Bonjour, Kenji Tanaka, je suis directeur commercial de, de Simulation Bayé-Louis du groupe Magnolia. Euh, donc merci, merci Jean-Luc pour cette prestation. Et ça nous a vraiment permis et ben de, de, de, de penser le, le, le changement. C'est un, un cap très important dans, dans notre structure aujourd'hui par rapport au marché hein, qui a bougé, par rapport au Covid cette année. Donc il faut qu'on opère ce, ce changement et, je, et vraiment je suis convaincu que ça a été... Ben, ça a apporté des solutions à nos équipes. On le vit au quotidien, tous dans nos, dans nos expériences. Et c'est valable pour n'importe qui, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, le fait, le fait d'oser, de ne pas se mettre de barrières, de ne pas avoir de, de préjugés sur les choses et de, de, de, pouvoir, de pouvoir avancer, de ne pas se mettre de contraintes. Voilà. Et donc, Merci, merci Jean-Luc pour cette prestation.